écoutez le monde les Marrel Sapiens, j'espère que vous avez bien suivi. Vous allez découvrir ou redécouvrir finalement le deck de l'amour. Un deck qui est à l'heure actuelle, enfin cette semaine, le deuxième meilleur deck du jeu en termes de popularité et en termes de euh, win rate. C'est tout simplement le Logjotor. Alors c'est un deck qui existe depuis pas mal de temps. C'est un deck qu'on voit euh, bah, pas mal dans les méta. En général, il est souvent tiers 2 ou tiers 3. En tout cas, il fait toujours partie des 10-15 meilleurs decks euh, du jeu. Et finalement, dans cette méta, il revient bien parce que, qu'il bah, a des forces, il a des vraies forces par rapport, on va dire, aux, aux versions... Euh, parce que c'est un deck Logjo, donc finalement, il va, euh, il peut... Enfin, Logjo, en tout cas, combote évidemment très très bien avec Thanos. Et euh, vous allez me dire, bah, quitte à jouer Logjo, autant finalement jouer une version Thanos. L'avantage, c'est qu'il y a pas mal Killmonger dans la méta. Killmonger qui est joué dans les Death Wave, par exemple, qui est joué même dans les Thanos Wave. Et le problème, c'est quand on joue une version Thanos, bah, finalement, le Killmonger peut évidemment nous poser problème... Euh, parce que bah, ça va détruire euh, pas mal de nos petits points en début de game. Et puis, le Thanos joue Dino. Et euh, le problème, c'est que nous, on ne peut pas jouer Dino dans cette version. Et Dino, et accessoirement, on n'aimerait pas jouer Dino, parce que Dino, ça prend Enchantress, ça prend enchanté, même si c'est euh, tout simplement une énorme carte. Et, encore une fois, enfin, pas encore une fois, mais en plus... Euh, la version euh, Thanos, enfin les versions thanos -Lock Joe elles sont énormément dépendantes de Lock Joe sur T3 ou alors de la pierre verte sur T3. Là où avec ce deck là, on joue un petit peu plus curvé. Donc on a évidemment le côté peps du Lock Joe le côté, le côté vraiment on triche avec la mana grâce au Lock Joe mais en même temps, on a vraiment la possibilité de gagner des games également avec une courbe de mana très très forte, avec le Thor forcément qui va mettre Mjolnir dans le deck, avec soit Dracula, soit Jubilee euh, qui va ramener un ton et Dracula va se transformer en ton avec l'Infinotre entre autres, ou la Chavez. On a la Jane qui permet d'aller euh, chercher le marteau euh, de Thor ou euh, la petite wasp, et on a... Euh et on a du Doom, on a du Magneto. Donc vraiment, on a la possibilité de faire plein plein de choses. Euh, C'est un deck de points. C'est un deck qui est très agréable à jouer. C'est un deck qui n'est pas très cher finalement parce que, si je ne dis pas de bêtises, il n'y a que du Pool euh, 3 dedans. Et, euh, et puis, il y a des cartes à remplacer. Typiquement, si vous n'avez pas Magneto, ben, vous mettez Giganto. Giganto, ça marche. Euh, ça marche également euh, très très bien donc voilà en plus c'est le deck de l'amour forcément il y a les deux petits, euh, les deux petits louveteaux euh, Jane et Thor mais en fait à la base euh, moi il y a plusieurs jours j'ai commencé à jouer ça sur mon premier compte euh, sur mon compte on va dire full free to play et ça marchait super bien et on a discuté euh, mardi dernier avec euh, Dan qui fait la tier list sur euh, Marvel Snap Marvel Snap Zone et en fait, euh, il avait classé, enfin c'est pas, pas ses decks à lui, hein, c'est euh, en fonction évidemment de la, de la méta, il prend les données un peu de plusieurs sites, en termes de popularité, de winrate, etc., d'average cube, tout ça, tout ça. Et euh, le deck euh, Thor, pour le coup, j'étais assez surpris, euh, cette version-là, enfin, c'est pas exactement cette version, lui il préfère, il joue pas Doom, il préfère Giganto, je trouve que dans une méta avec des Chang'Chi, je préfère Doom, et Doom est très très intéressant. Euh, on va snapper, parce qu'on a Lockjaw. Avec ce deck, je snappe soit quand j'ai Lockjaw. Euh, et au moins un Nightcrawler Wasp. Soit quand j'ai une courbe de mana. C'est-à-dire Thor into Dracula ou Jubilee. Vous voyez Donc euh, soit Lockjaw, soit Thor. Et derrière, il faut que j'ai un... En fait, Lockjaw seul avec Wasp, je snap. Pas besoin de T4. Par contre, euh, si j'ai Thor, il faut que j'ai un T4 derrière. Euh, intéressant. On a l'initiative. On va Magneto à gauche. Parce que bah, il va nous Galactus. On est d'accord, hein, à genoux devant Galactus. Hein. Ah, dommage. Galactus, pas. C'est pas très très grave. Magneto reste une bonne carte. Le Nimrod. Il va y avoir un Destroyer. Euh... On va faire la Jane ici. Je décide de snapper. La Jane est intéressante parce qu'elle permet d'aller chercher la Wasp. Euh, que je vais pouvoir jouer derrière Lockjaw. Euh a voir ce qu'il va nous faire Spider-Man à gauche C'est pas très très grave Il peut y avoir un Chang-Chi à gauche On peut déplacer Vision Ça me va il a, il a Destroyer possiblement On va essayer de réfléchir quand même à un potentiel Destroyer On fait Vision à gauche Ah non il peut Galactus à gauche Il y aurait Nimrod Je me demande Bon, on se dit pas Je pense qu'il y a Galactus à gauche moi ou destroyer à gauche 7 On peut pas jouer à gauche Par contre Wasp ça a une chance sur deux de ramener soit Jubilee qui ramène Doom soit Doom qui ramène Doom Enfin, Donc en gros euh... On aurait combien On aurait 12 à gauche. Il aurait 12. Ah oh non, il y a Wolverine. Comment ça marche avec Nimrod On n'y aurait qu'un à gauche. Hein. Pas forcément rassuré. Pas forcément rassuré. J'ai l'impression que je peux... En vrai, s'il y a Destroyer, ça devrait être bon. S'il y a Galactus, à gauche... Je crois qu'il gagne Galactus à gauche. Je sais pas comment ça va marcher avec Nimrod. Est-ce que ça va faire d'abord un Nimrod à gauche et ensuite un Nimrod à. Enfin, à droite et ensuite à gauche On va voir. Donc là normalement je vais donc, me mettre à genoux devant Galactus. A priori hein. Bah, 12 à gauche, il y a Galactus. Et alors moi j'ai compté 16 à gauche. Soit 12, soit 16. Ah non en fait, on sait pas comment. Ce que là, c'est bon. Il est à 11, mais je ne sais pas comment marche le Nimrod de l'extrême droite. GG. Donc vous voyez, ok. Donc ça marche bien comme ça. Ok. Super intéressant. Bah En fait, je voulais tester mon petit. Bah, il m'écoute pas. Je... je parle comme si posait la question. qui est à côté de moi. Mais en gros, ouais. Je voulais. Bah, là, c'était plus pour un peu pour la science parce que je ne savais pas exactement comment. C'est vrai que Nimrod, c'est pas une carte qui est en jeu avec ça. Donc je ne savais pas qu... avec Nimrod si ça allait d'abord. Euh, en fait si ça allait faire dans l'ordre Typiquement ça détruit le premier lieu Ouais non en vrai dans le, Je pense que ça passe dans l'ordre en vrai Ça détruit le, premier, le, le, le deuxième lieu puis le troisième Et donc tous les, euh, les créatures arrivent à gauche Bon c'était assez intéressant mais voyez on a fait des points Franchement là le Spider-Man nous bloque Mais si jamais il n'y a pas un Spider-Man ben, On peut vraiment euh, rajouter plein plein de points Enfin voilà j'ai remarqué, c'est assez rigolo, mais euh, toutes les premières games des vidéos, on joue toujours contre Galactus. Et on perd toujours. Ce qui est assez étonnant. Parce que Galactus est un très mauvais deck. Donc c'est vraiment qu'on doit être très mauvais contre Galactus. Même si là, en vrai, il a quand même bien joué. Il faut reconnaître. Euh, il a bien joué parce qu'il s'est pas fait avoir par le Magneto. Euh, on va jouer le Nightcrawler. la question, c'est est-ce qu'on peut gagner le Raft Le fait qu'il n'ait pas joué T1 me donne quand même l'information... Je vais snapper en mode snap opportuniste ici. Parce que normalement le raft est pour moi. Et le fait qu'il n'ait pas fait de T1, ça prouve que le raft est pour moi. Donc euh, on snap, ce qui nous permet de soit le faire partir, soit gagner minimum de points. En tout cas, très souvent 2 points. Donc là, on va faire le tor. Donc on n'a pas forcément gagné le raft hein. euh, D'ailleurs on va peut-être le perdre si on pioche pas un T4 notre ou un marteau, notre probabilité elle est de. C'est quoi C'est 4 sur 7 50%. Ok. En vrai le problème de ça. C'est que c'est lui qui a l'init. Donc la Jubilee elle va pas s'activer. Il Faudrait faire ça. Et il n'y aurait pas de Jubilee. Tant pis, hein, Au pire on... on prend pas la carte. Hein. C'est pas, pas si grave. Hein. Ça. Hein. Ouais. Tant pis. On lui laisse entre guillemets le raft. Qui n'est vraiment pas si grave. Le truc, c'est qu'il sera bloqué au raft. Après, il a ce Nightcrawler, mais en termes de points, on va être gros. Ouais. J'ai envie quand même d'activer cette Jubilee. Juste pas que ce soit un marteau une petite carte. Mais une Infinite, c'est bien. Il y a Armor. Donc, vous voyez, la ligne, elle est gagnée ici. Euh. Donc on va vision je pense. Ouais on va comme ça on a gagné à gauche. Enfin à part s'il si fait euh, professeur X. Normalement à gauche c'est gagné. Donc ouais Galactus ça marche comme ça. Donc j'avais bien raison. Hein. Il y avait ce Wolverine. En vrai s'il n'avait pas Wolverine on est d'accord ça faisait 12. Donc ça faisait égalité 12 contre 12. Et là avec Nimrod Galactus il a pu... Euh, ok. Non, non, mais en vrai, c'est juste de l'abandon. Je pense qu'on peut juste rien faire. On a fait le play magnéto, il a tourné autour, rien à dire. Donc il y a ce Professeur X qui tombe. Ça va se jouer à droite. C'est moi qui l'init, donc je peux prendre Chang-Chi à droite. Donc il faut quand même faire attention. Après, s'il fait Chang-Chi, il a que Chang-Chi. Je pense qu'il faut quand même faire ça. Euh... Ah. J'ai un mire. Là si je prends chang je prends pas Chang-Chi. Par là dessus Ah il y a Valkyrie peut-être au mid qui ferait perdre. À train de me dire que Valkyrie au mid elle fait perdre. Si Valkyrie au mid il a gagné. Ah non J'ai tort. comment ça marche T'as tort Ouais mais c'est... C'est plus 6 avant de prendre... Euh... un effet révélé, c'est pas un effet continu bah, Je vais pas abandonner, il y a que Valkyrie qui nous fait perdre je crois ici Et la probabilité qu'il l'ait, elle est euh, très très euh, existante On va voir En fait, le truc, c'est que s'il l'a, est-ce qu'il doit snapper Ah, merde, désolé. Ça change rien, mais j'ai complètement oublié Magneto. En vrai, ça change rien. Enfin, Magneto. J'ai complètement oublié euh, qu'il avait une carte à zéro avec le Raft. Euh, est-ce que le play, c'est ça quand même Techniquement. En fait, techniquement, on doit abandonner. Parce il y a, y a cette carte à zéro que j'ai totalement zappé. Ouais, donc là je dois abandonner ici. Bah écoutez, on est sur une vidéo assez classique. Hein. Les 2-3 premières games, je vais les perdre. Et ensuite, je vais enchaîner 10 victoires d'affilée. On a l'habitude. C'est assez bizarre. Est-ce que c'est moi qui fais. Bon, en vrai, là, c'est des games qui sont compliqués. Hein. Mais c'est trop trop bizarre ce spot là. Bon, en vrai, c'est pas toutes les vidéos. Hein. Et à chaque fois, sur les 2-3 premières games. Bon, là, je vais la gagner, celle-ci. Mais normalement, les 2-3 premi premières games, je perds. Et après, je fais 10 victoires d'affilée. En tout cas, les dernières vidéos, c'était ça. Est-ce que ce sera ça sur celle-ci bon, Je l'espère. Bon super. Donc, euh, par sinistre, faut faire attention. Son apocalypse, il peut être très gros. Après on a Nightcrawler euh, ici hein, si on veut. Je ne sais pas si c'est très très bon. En vrai, euh, je pense que c'est pas mauvais. Honnêtement je pense que c'est pas mauvais le petit Nightcrawler. Parce qu'en vrai on va sûrement passer T5 et faire peut-être une finote à gauche. Comme ça on est sûr de gagner à gauche et je pense qu'on sera plus ou moins sûr de gagner genre euh, à droite ou au mid. Ouais ça me plaît bien ce play. Il est bizarre mais... Normalement quand vous, vous avez Jeff vous pouvez remplacer Jeff par Nightcrawler mais pas avec ce deck. Hein. Avec ce deck okay. c'est mieux de jouer Nightcrawler que Jeff. Après il y a certains des joueurs qui jouent Nightcrawler, Wasp plus Jeff. Moi j'aime pas mais. Ah quoique. Bah, au mid on sera vraiment très très gros. Franchement euh, est-ce qu'on passe Je sais pas, c'est dur à dire. C'est quoi ça, ça? On va faire ça, je crois. En fait j'ai quand même envie de d'avoir cette infinote sous Dracula. Ah Mjolnir c'est pas top par contre. Bon, ça me met bien à droite, mais par contre, on peut prendre chang Ouais. pas très grave de perdre à gauche. On est vraiment bien devant là et là. J'essaie de faire quoi De faire ça Ça C'est quoi si on fait ça? On est à 12, 13, 14, 15, 16, 16 contre 16. Vrai qu il faudrait qu'il défausse, quoi. Et après, il ne va pas forcément défausser. C'est vrai, hein, sur le dernier tour, il ne défausse pas forcément. Donc, ça ferait 2, euh, euh, ça ferait euh, 7, 8, 9, 10, 11, 11 et 5. Je joue la was pour que Dracula il chope un des deux. Bah Ça me paraît pas mal, quand même, comme play, non? Ça me paraît pas mal, hein? L'égalité à gauche me va et après je pense qu'en termes de points, il peut, il peut gagner une ligne mais il gagnera pas... Euh... En fait s'il défaut il perd les deux lignes et s'il joue juste un ton, bah on reste sur l'égalité à gauche et on gagne les autres. Le pick est vraiment pas très bon pour nous si ce n'est sur le Doom. La question c'est s'il snap, est-ce qu'on est censé partir Normalement il n'y a pas de bluff sur le snap. Pour le snap pick. C'est assez rare en tout cas les joueurs qui, qui bluffent. Donc si ils snap, je pense qu'il fallait partir. Euh, le Nightcrawler, j'aime bien jouer T2. Parce que, à part si j'ai euh, Lock Joe en main, mais T3, j'ai une curve. Je peux topper mon tor justement. Et donc après, je pourrais plus jouer Nightcrawler. Donc si jamais je pioche mon tor, c'est-à-dire une chance sur. Euh... Enfin, euh, 5, 6, 5. Donc là, on va Lock. Et dans tous les cas, même si on a Nightcrawler Lock. En vrai on va quand même jouer Nightcrawler parce que de toute façon derrière on enchaîne avec Jubilee, vous voyez l'idée. Donc là on va faire la Jubile. Il est en train de faire une mauvaise sortie, on va snap. Ce qu'il fait ça m'impressionne pas donc on va prendre le point tout de suite. Important. Donc ouais The deck est très cool. Euh, donc euh, Magneto peut être remplacé, Doom peut être remplacé. Euh, Vision peut être remplacé par Captain Marvel. Moi je préfère Vision mais. Euh, et après euh, Si vous sautez vous pouvez rajouter un Jeff. Alors là le play. Hein, ça me permet de réexpliquer parce que c'est vrai que c'était un peu technique. Le play Lockjaw like, Nightcrawler. En fait je vais Nightcrawler T2. Seulement. Si j'ai en main le Lockjaw et un T4, vous voyez Là, j'ai pas de T4. Vous voyez Donc là, je vais faire ça. Et derrière, je vais faire Torque, Nightcrawler. Mais si jamais j'ai Lockjaw et je sais pas de Jubilee, ça dépend. Après, Dracula, c'est différent. Je garde Nightcrawler si j'ai Dracula. Quoique que non. Même pas, je le joue on curve. Mais vous voyez, il y, y a cette idée de courbe de mana qu'il faut respecter. Contrairement, on va dire, aux versions Lockjaw Thanos. Donc, euh, essayez de vous dire T3 je fais ça, mais T4 je vais faire quoi, T5 je vais faire quoi, T6 je vais faire quoi. Là, on va d'abord faire ça, et ensuite on va euh, faire le tort. Oh, Patriote, ça va être chiant pour nous, par contre. Patriote, ça va être chiant. Tavez, ok. Ouais Jane là, je pense. Ça fait un peu flipper. Ça fait un peu flipper euh... le double patriote. La question, ça va être en ouais, ça va être une bataille de points. Est-ce que nos tors qui vont être vraiment énormes, hein, nos tors, ils vont être euh... Double Mjolnir c'est plus 12 On a des torts qui sont à 16 de patate hein. Donc ça, ça, ça fait pas rire quand même hein. Les, Sachant que sur la ligne du mid Il y a une Chavez en plus hein. <rire> Donc ça, Sachant qu'on a Londres sinistre aussi Si on veut on peut Mjolnir sur Londres Donc euh, ça ferait plein plein ça en ferait 3 Faut voir Après c'est ça dépend Ah le Mojo est fort C'est bizarre qu'il joue le Mojo avec euh, Patriot C'est étrange On va aller jouer cette game. Juste parce que déjà on fait plein de points et je pense vraiment que ça va suffire. Faut voir. C'est tendant de jouer Magneto quand même sur Londres. Hein. Honnêtement. Magneto c'est quand même un stack euh, immonde. Hein. Je fais Magneto là. Un là, un là. Franchement, ça me plaît. Hein. Franchement, ça me plaît. Hein. J'ai beaucoup de points. Ouais, c'est quand même assez fat. Vous voyez, c'est stable hein, comme deck. Hein. C'est vraiment, vraiment stable. Il y a assez peu d'abandon en fait. Il y a assez peu de Snap and Retreat, contrairement aux versions Logjo. Enfin, Logjo Thanos, pardon. Ouais, là, le problème, c'est qu'il avait l'initiative. Donc, euh, Valkyrie, elle fait rien quand il a l'initiative. Ouais, Valkyrie c'est bien quand tu laisses l'initiative à l'adversaire. Mais bon, il est bon, c'est pas évident à faire. Plus un peu moins. C'est bon. une boucherie. hein. une boucherie. Ouais, magnifique, hein. Magnifique. Donc je, je répète le snap parce que c'est la clé hein. si vous snappez bien vous allez monter euh, très très vite euh, le classement. Logjo en main, avec un T1, enfin avec euh, un des, une des petites cartes, une curve, ou, ou une curve on va dire. Nightcrawler ça sert à rien, autant le jouer T2, vous n'avez pas de T2 dans le deck. Donc là par exemple, si je piochais euh, Lockjaw, bon évidemment euh, ça aurait été. Enfin, non pas forcément évidemment, mais ça aurait été Snap. Et si je piochais Thor aussi, j'aurais eu Curve. Donc là on va jouer le Nightcrawler parce qu'au prochain tour on pourrait jouer la... On peut piocher Thor. Et même Lockjaw. Et dans ce cas là, on va quand même très souvent faire euh, Lockjaw, Wasp, into Dracula, into Vision, into Doom par exemple. Elle est jolie cette witch. Si je cherche un T3, je snap sinon. Zabou Ça me va. Version contrôle a priori, vu qu'il joue Nova, il doit jouer Killmonger. Et tôt. Oh. Surtout, il doit aussi, pas surtout, mais aussi jouer Chang-Chi. Euh, on va Dracula ici. Dracula c'est cool avec cette main. On aura la Jane, si on veut, pour piocher la Wasp. Je pense que c'est plutôt pas mal. Alors, il n'y a que Magneto dans ce deck qui prend euh, le Chang en fait. Ça c'est cool, c'est le Monger, ok. J'ai bien de le faire maintenant. Le prochain tour il va faire la Serra. Euh, ouais on va on va euh, juste Jain hein, je pense. On peut Jain ici hein. Non parce que au prochain tour on va Lockjaw là. Donc, on va euh... bon, on va Jain là. Ah j'ai un peu peur. En fait c'est vision. Hein. En fait ça c'est un m'ennuyer quand même. Hein par rapport au Dracula Gen ça fait piocher Wasp Quoique, on aura dans le deck on aura euh, que un Thor tout pourri En fait le Lockjaw, il est pas si important Je me demande s'il ne faut pas même Jubilee ici Je crois qu'on va être Jubilee en fait sous Lockjaw ici préparer finalement le... Ouais c'est un peu bizarre mais comme ça on a le Thor qui met le Mjolnir et là on a le Jubilee qui s'enlève pour peut-être ramener Chavez ou... En wasp c'est pas dingue mais c'est bon donc là on va euh... c'est chaud quand même hein Il a combien de cartes en main Il a 5 cartes en main Il est sous abou, sous Serra Là il y a un Chang S'il a pas de Chang il perd ici mais il y a un Chang En fait si à la place de Magneto Il y avait genre un Un truc, genre ça Je pense que je, je pouvais vraiment considérer que j'étais bien Parce qu'en fait la ligne de Dracula elle est gagnée Le problème c'est que j'ai peur que Vibranium euh... Je pense qu'on est censé partir ici Je pense qu'on est censé partir Et lui il peut partir aussi hein. C'est à dire que là on pourrait très bien faire égalité hein. C'est le genre de situations où si on reste Parce qu'en fait on est devant hein. Là en termes de points on est devant mais il y a cette Serra Mais cette Serra elle dépend de ses cartes en main Même si je suis un snapper agressif Je vais quand même partir du principe qu'il a des bonnes cartes en main Mais euh... en fait bonne carte c'est Chang-Chi S'il n'a pas de Chang-Chi il gagne pas S'il a Chang-Chi il gagne donc euh, là il ne reste que deux cartes dans son deck, la probabilité qu'il y ait de elle est quand même plus de 60%. Je pense que rester c'est être un poileux, un peu optimiste. Mais c'est pas choquant de le faire. En tournoi, par exemple, on pourrait le faire. Je pense qu'une certaine situation. Là si on pioche un T3, on snap. Sinon non. Pas. Remarque si on pioche Lock Joe, on snap pas avec une main comme ça. Wasp. Là, vu qu'on a raté nos trois premiers tours, là, il est censé snapper et nous faire partir et comme ça, il prend tout de suite la ligne. a, ils ne le font pas, mais... Pas Dracula. Zero, Titania peut-être On va de Jubilee, on va faire Nightcrawler derrière Comme ça si jamais avec la Jubilee On chope le Lockjaw bah, Il y a le Nightcrawler qui se transforme bon, on, a, on a eu du nez On vire les petites cartes aussi par rapport à Dracula T'as le Magneto Qui est bien On est protégé du Wakanda Donc ça c'est très intéressant Et euh... bah, On est pas mal là Fini par Doctor Doom non On déplace ici a gauche Au mid comme ça si on révèle un 7 ou un 8 on gagne au mid Vous voyez s'il snappait je pense qu'il me faisait partir Et là il a décidé de pas snapper Il va peut-être perdre cette game on va voir hein, mais... okay. Vous voyez il... là il a perdu 2 deux... Mais c'est souvent comme ça hein, d'ailleurs hein. Je le dis à chaque fois parce que c'est important Mais Là, c'est une situation où j'ai raté mes trois premiers tours. Il n'y a, pas... a aucun deck quand tu rates tes trois premiers tours où tu peux gagner. Là, c'est parce que lui aussi, il a une mauvaise sortie, mais nous, on peut pas savoir. Donc là, on rate nos trois premiers tours, il doit snapper et nous faire partir. C'est simple et efficace. Et on serait parti, hein, d'ailleurs. Vous voyez, les sorties comme ça, on va pas en faire beaucoup. Euh... Ça, c'est pas... Bon, en vrai, j'aurais pu attendre T2. L'onde, mais... euh... c'est pas mal pour nous. Londres, c'est quand même assez cool pour nous. C'est bien pour plein de decks, hein, mais. On a quand même un deck qui fait vraiment, vraiment beaucoup de points. Ah Là aussi, c'est rigolo. Il y a du choix. Bon, le Lockjaw, on va le laisser de côté. On va pas... Avec Londres et Bar Sinistre, on peut pas trop jouer avec Joe Puis on s'en moque, en vrai. La question, c'est est-ce qu'on fait. gourmand. Hein. En vrai, vision sur Varsini, c'est sympa aussi. J'aime bien, hein. j'aime bien ce qu'il a fait. C'est hyper malin. En fait, son play viper, il est tellement, il est vraiment très très fort. Il m'a bloqué une ligne. Donc même si nous Londres marche plus pour nous que pour lui, rien que le fait qu'il il ait entre guillemets déjà gagné une ligne, bah, il doit snap et le snap me fait partir. Donc là c'est un joli snap, il, il doit justement, euh, parce qu'en vrai il a cette game, je peux la gagner, hein, j'ai peut-être 30 ou 40% de chance de la gagner, mais en snapant, bah, il m'enlève ses 40%, il me fait passer de, 0 à 40, de 40 à 0. On va le faire, hein, pour les mêmes raisons. Hein. Oh bon immo. Oh. Pas okay. de Jubilee ici. Comme ça on peut gagner la ligne tout de suite. Oh, pas très beau, euh, je crois qu'on va snap, sur... ça dépend défense ce qu'on ramène mais en fonction on snap On ramène l'Op Joe Pas ouf loin d'avoir perdu hein de loin d'avoir perdu Le Odin, il va être un peu relou. Le Odin, il va être un peu relou. Euh. Le Odin est relou, hein. Franchement, hein. Encore faut-il qu'il l'ait, mais. C'est un deck Odin. Euh. Dommage que ça ait ramené ça. Surtout qu'il avait 4 cartes en main. Ah c'est frustrant là. Ça a ramené sûrement la meilleure. Parce qu'en vrai s'il fait Odin il gagne aussi au mid. Normalement avec Odin il perdrait le mid. Mais là il va gagner le mid j'imagine. Ouais c'est ça hein, sûrement. Le truc qui passerait à 16. Il... Ouais. Là c'est chaud. Hein. Franchement le... le grand central on dirait qu'il l'a contrôlé le gars. Après c'est pas interdit de partir. Hein. On est derrière quand même, on est bien derrière hein. Ah c'est dommage Franchement, je, je, même si ça ramène Odin à la place de Black Panther Je pense que c'est bon on est, on est plus derrière sur le tour Mais on fait plus de magie sur le dernier Déjà parce qu'on a du, du déplacement Et qu'on a le Dracula qui peut être 20 Et ouais là est, on est derrière sur les deux, c'est compliqué Il a quand même souvent Odin euh, Donc là on va snap faut snapper très tôt, hein. tour 1, on a notre curve, on a T3, T4, on snap, on a plus de 50% de chances de gagner, donc on doit snapper. Il va nous faire monter le ladder. Quoi qu'en disent vos, vos, vos collègues, vos collègues et amis. Pour oh, une Je sais pas si je préfère pas l'ogjo euh, Jubilee. En vrai Logjo Jubilee, ça se curve. Euh, on a 2 mana flottant. Et 8 mana. Ah 8 mana c'est Vision Thor. Pourquoi oh, Vision Thor c'est pas mal vrai. Ouais. Peut-être que ça va être ça. En vrai Vision Thor, c'est ce qui fait le mieux. Qui est le mieux en mana. Ça prend pas euh, Chang-Chi. On a Jubilee derrière sur le T4, on a souvent des T5 à jouer. On a toujours le Lockjaw qui peut comboter avec Wasp et Nightcrawler, donc non ça me va ça. Ouais, que je mets tout de suite le, le marteau, je crois que c'est le meilleur play. Parfois, euh, faut pas s'emmerder, hein, juste le play qui utilise la mieux la mana, c'était le meilleur play là, je pense. Hein. Elko, Magic. Oh, c'est une version ELA alors. Attention, oui juste joue Scorpion. A pas grand chose on a un doom pour la fin voilà oh la game elle est gagnée j'ai déjà snap hein. ouais. C'est peut-être c'est possiblement un bot hein, vu les, les plays qu'il fait Bishwop, Nakia, Elko, c'est quand même des plays. Euh, les bots, ils aiment bien jouer des cartes bizarres et des cartes des fausses. Et là, on va vraiment se concentrer sur nous ce qu'on fait. Et vous voyez, on fait des points. Ah, Coco c'est peut-être pas un bot avec ce chat. J'avoue, hein. Ça. Ça. pas un bot. Un bot, il aurait, il aurait joué, là. Un bot, je pense qu'il aurait joué la game. Ah, c'est dur à dire, mais... On en fait encore une ou deux On a le temps. J'y pense. Il euh, y a le jeu concours pour gagner un jeu gratos à Castan Gaming qui continue au mois de mai. Donc, euh, c'est très simple. Vous allez euh, dans les commentaires et description de la vidéo. Euh, c'est marqué pour gagner un jeu gratuitement. Euh, voilà, il faut... faut cliquer dessus. Ça vous emmène sur une page où il y a juste à cliquer sur... vu euh... ah, que j'ai Nightcrawler. T3, une tout T4 avec ça et ça. Euh, voilà, vous cliquez sur participer et à la fin du mois peut-être vous allez tirer au sort et gagner un jeu gratuitement et évidemment après vous. vous invite à vous balader un peu sur Instant Gaming pour euh, si jamais vous avez envie d'acheter un jeu, les jeux sont euh, euh, tous en réduction donc euh, voilà tous les jeux, toutes les consoles à prix réduit donc euh, voilà. si Vous voulez acheter un jeu, je pense que c'est une... plutôt plutôt pas mal. Vous euh... allez dire quoi euh... Et il y a euh, Oli Energy aussi qui est le partenaire du mois de mai. Euh, c'est une boisson énergisante. Il y a boisson énergisante et Ice Tea. Euh, les Iced Tea sont super bons. Euh, bon les boissons énergisantes aussi mais moi j'en consomme pas. Mais euh, c'est français, c'est une marque française et c'est franchement hyper bon. C'est moins sucré que les produits que vous achetez en commerce. Donc euh, voilà, n'hésitez pas à aller voir. Pareil, il y a le lien dans, les, dans la description de la vidéo. Euh, vous avez une réduction de 5 euros si vous commandez moins de 15 euros. Avec le code Fichou5 et avec le code Fichou, vous avez euh, 10% de réduction. Si voilà. jamais vous avez envie de commander des boissons énergisantes ou des tasty, euh, et des poudres hein, que vous mettez dans de l'eau, vous allez voir, je pense que ça peut clairement vous plaire. Euh, ok, Jane avec. Bon, c'est dommage pour le Mjolnir à gauche, ça nous met pas très très bien, mais on est loin d'avoir perdu cette partie. Orphie, faut pas qu'il quicon copie une finote. copie plus Alors ça va. Pas la meilleure. C'est quoi C'est ça. Et sûrement euh, ça. J'ai bien ce Doom, hein. J'ai bien ce Doom, je pense. Donc là sous Wasp on a soit Vision, soit Dracula, soit Jubilee. Ça me va Jubili hein. qui peut ramener euh, Dracula, c'est très bien. Là le Doom qui nous met bien au mid. Ok. Je gagne quand même hein. Je gagne quand même mais... Euh... Ouais. Bon après il avait beaucoup quand même à ma gauche. Bon petite dernière. Petite dernière mais vous voyez ça gagne bien après euh, vraiment bon ce deck là il est très fort dans la dans cette semaine hein, on va dire la méta cette semaine mais bon c'est un deck il est toujours dans le top 10 top 15 hein, euh, de la méta et je trouve que c'est un bon compromis pour ceux qui aiment pas Thanos mais qui aiment bien Lockjaw ah, pour le coup vous avez uh, une liste qui est super super sexy et et puis voilà Thor ça reste une carte trop trop cool quoi Thor Jane euh, la combinaison elle est géniale C'est assez drôle. Je vais snapper. Parce que... J'ai Magneto en main. Et qu'il joue Galactus. Donc c'est vraiment la raison. J'ai ma curve avec Volerine, Donc l'initiative c'est ok. Faudra bien jouer Wasp au prochain tour. Par rapport à la... Enfin on va voir là mais... Ouais. C'est un peu bizarre mais... ce que là je vais jouer Nightcrawler... Euh... Là. Et waspel. Quoique s'il fait wave, c'est lui qui a l'init. Hein. Il va wave au mid. Je pense qu'il va wave au mid. Il faut que j'ai l'initiative par rapport à son wave. Très bien. Euh, je pense qu'on va plutôt euh, Billy ici. Ouais, donc là on est bien à partir du moment où il a pas euh, wave le doom super la queue. Euh... on a des on a trois tons dans le deck je crois qu'on va lock Joe et euh, femme invisible hop là le ton Docteur, ok. Il lui a roulé dessus. On lui a roulé dessus. Mais vous voyez là le play il était quand même. Il fallait un peu se concentrer par rapport à ce play euh, sur euh, ce que s'il faisait wave. Il avait l'initiative et il gagnait peut-être sur Galactus alors que là, il aurait sûrement fait Wave au mid. On avait un point à droite, un point à gauche, enfin, un point à gauche, un point à droite. Donc on avait l'initiative sur le Magneto et. Après, on avait une chance sur de drater, mais. Mais, vous euh, voyez, on avait vraiment une chance de gagner son Galactus. On va s'arrêter là. Merci à tous. J'espère que vous avez apprécié euh, cette vidéo euh, et ce deck. Euh, qui est assez facile à, à construire, finalement. C'est du pool 3. Et vraiment, c'est ultra, ultra fort dans cette méta. Parce qu'il n'y a pas aussi d'effet continu. Et c'est vrai qu'en qu'Enchantress, c'est quand même une carte très à la mode. Merci. Et ça fait un deck. C'est un deck de points. Donc, ça va gagner les decks, les decks un peu du moment, là, avec la stature, le Black Bolt, etc. Les decks qui essayent de d'ailleurs de... Black Bolt c'est même plutôt bien pour nous parce que ça améliore on va dire notre Dracula merci à tous et à très bientôt ciao, ciao tout le monde